Je me présente, je m'appelle Manon, ça va faire deux ans que j'ai repris le salon. J'utilise des produits comme la gamme Davines, qui est une gamme plutôt naturelle, avec des produits à 98% naturels. Avant, j'étais salariée dans ce salon depuis 8 ans. Et avant ça, j'ai fait euh, du secrétariat médical, donc c'est une reconversion pour moi. L'envie d'avoir le contact un peu plus avec les clients, le côté bien-être. Ouais,